T'aimes le gros débit Tu as apprécié la vidéo sur la Freebox Delta et la fibre en 10 Giga ou le Wi-Fi AX avec les routeurs Asus Eh bien, voici la vidéo sur les SSD externes. Salut, c'est Long de Geek. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur t'abonner et sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de SSD externes. Alors que ce soit des SSD externes qu'on peut acheter tout fait comme les Samsung que j'ai ici ou euh, des SSD M2 que tu as pu voir dans ma vidéo sur les mini PC Optiplex de Dell. Ça ressemble à ça, un petit PC Optiplex. Donc c'est des petits ordis comme ça avec des cartes euh, SSD M2 que tu as pu voir également aussi. Dans dans ma vidéo sur comment cloner en trois petits clics ton euh, ancien disque dur vers un SSD euh, rapide dans un ordinateur portable. Donc pour cette vidéo trois challengers que je vous ai mis en image. Vous avez d'abord le disque dur M2 que j'ai pris euh, dans un petit euh, PC Dell Optiplex sur lequel j'avais fait une vidéo. En deuxième lieu le classique SSD en euh, serial Ata euh, que je mettrai sur un adaptateur et puis en euh, troisième le SSD déjà euh, tout construit en externe, en USB type C, euh, qui euh, va bien. Et donc ici vous pouvez voir le M2 dans l'adaptateur. Voilà les trois challengers. On voit ça tout de suite sur euh, l'ordinateur. Alors on se retrouve sur l'ordinateur pour tester avec du gros fichier. Ici je vais renommer ce fichier là qui fait environ donc 15 Go, 14 Go 7. Ici j'ai un fichier qui fait un petit peu moins de 6 gigas, ici j'ai un fichier qui fait un peu moins de 2 gigas. Pour ne rien vous cacher j'avais commencé les tests avec des fichiers de 2 gigas. En fait ça allait tellement vite qu'il n'y avait rien à voir sur l'ordinateur. Donc si vous avez des gros fichiers si vous en avez marre de vos clés USB, même USB 3 qui n'avancent pas ou de vos disques durs 2 pouces et demi qui n'avancent pas non plus et qui pètent au moindre short. Mais eh vous allez voir qu'avec le SSD, vous ne serez pas déçu. Surtout que avec le premier challenger qu'on a là, vous êtes quand même sur une solution pas cher. Donc on va commencer par le Crucial SSD donc qui est un vieux disque dur 2 pouces et demi, ce que j'ai utilisé pour euh, le test de la Freebox Delta pour les fonctions NAS dans la vidéo. Donc je vais aller copier-coller ça à l'intérieur du Crucial et vous voyez qu'ici on est sur du 280 euh, mégaoctets euh, secondes. Donc je vous rappelle qu'il faudrait multiplier par 8 pour avoir du mégabit euh, pour voir les vitesses que vous avez traditionnellement dans les tests de vitesse de speed test. Donc on est sur du 2000 mégabit et du 285 mégabytes ou méga octet donc excellente performance pour un vieux disque dur SSD en série Alata branché sur un adaptateur. Premier prix, euh, on est sur un adaptateur qui vaut une trentaine d'euros, peut-être un petit peu plus parce qu'il a trois ports USB euh, en plus. Mais euh, voilà, on n'est pas sur un adaptateur cher. Un disque dur comme ça, ça vaut pas cher si vous surveillez les promotions sur Dealabs labs ou sur Amazon. Et je vous invite à utiliser le plugin qui passe comme dans ma vidéo pour payer moins cher. Que l'année là dessus donc on va aller dans l'autre sens puisque là on était sur une vitesse donc d'écriture du pc vers le ssd mais qu'en est il de la lecture c'est à dire du ssd vers l'ordinateur on devrait avoir des performances encore supérieures donc je reprends mes deux fichiers que je vais renommer euh, test 2 gigas et puis euh, test 6 gigas pour pas écraser les autres je les copie à l'intérieur de l'ordinateur et là vous voyez qu'on est sur du 350 mégas déjà euh, en euh, lecture alors on va envoyer ça dans le petit disque dur de chez Samsung hein, donc qui est acheté comme ça d'origine en SSD qui restera le plus petit et le plus transportable. On va prendre le fichier de 6 et le fichier de 15 Go. et ici on voit qu'on est aux alentours des 300 mégaoctets euh, par seconde. Donc au niveau de l'encombrement on est sur quelque chose de plus petit. Euh, ça chauffe pas trop, on peut changer le câble entre du type C euh, pour de l'USB normal ou de l'USB euh, 3.1 type C des deux côtés. Les deux câbles sont fournis à l'intérieur de la boîte. Faites attention au logiciel de chiffrement parce qu'il y a eu quelques problèmes sur ces modèles là donc si vous voulez chiffrer vous utilisez des logiciels comme TrueCrypt ou le BitLocker intégré à Windows 10 si vous trouvez ça plus simple parce que ça permet de chiffrer juste en faisant clic droit euh, utiliser beatlocker. On va passer au troisième disque donc qui est un disque dur m2 que j'ai pris euh, depuis un mini pc euh, dell au petit Optiplex et que j'ai monté dans un adaptateur. Alors faites attention aux adaptateurs pas chers parce que ce ne sera pas le bon embout du disque dur M2. Il existe déjà une multitude de connectiques en disque dur M2. Je vous mets un lien en description si vous voulez en savoir plus là dessus. Donc faites attention les adaptateurs à 10, 15 euros ce ne sera pas la bonne connectique pour mettre vos disques durs M2 euh, très vendus par Samsung hein, que sont les modèles 6, 960 ou 970. Donc on va brancher ça tout de suite pour voir ce que ça vaut dans cet adaptateur qui vaut quand même proche d'une quarantaine ou 50 euros. Sachant qu'un M2 ça chauffe, hein, donc si vous l'utilisez dans le temps, il vaut mieux remettre le couvercle avec la petite pâte qui va bien pour bien faire conduction thermique parce que les disques durs euh, forment à carte M2 ça chauffe. Moi dans ma carte mère de mon AMD Ryzen 16 Coeur où j'ai trois ports euh, pour mettre des disques durs M2, ils fournissent une petite plaque hein, pour mettre par-dessus le disque dur pour aider à la dissipation thermique. Alors maintenant que le troisième disque est branché nous allons envoyer les mêmes fichiers. On va prendre le 15 Go et le 6 Go. On va envoyer ça dans le disque M2 et là vous voyez qu'on est sur du 293 15. Allez on a vu les 300 méga donc 3 x 8 24 vous êtes en 2400 mégabits par seconde sur de l'écriture à l'intérieur de ce ssd. On va passer en lecture sur le disque dur M2 donc je reprends mon fichier de 15 Go, qui kg. Suffire, je vais appeler. Hop, on met un petit dos au bout, on le remet vers l'ordinateur et et là, normalement, on devrait avoir les meilleurs perfs. On est sur du... Vous voyez, il y a eu un petit pic au début. Hein, ça, c'est toujours les caches du SSD. Mais on stabilise autour de 370 mégas euh, octets euh, par seconde. Donc, d'excellentes performances. C'est a priori, donc, les disques durs n 2 qui s'en sortent le mieux. Mais vous voyez que le gain de performance est moindre par rapport au prix que ça coûte. Le boîtier est plus cher, le disque dur est plus cher et il chauffe nettement plus. Donc, peut-être que dans le temps, ça va être celui qui a la plus forte probabilité de panne donc euh, c'est à prendre en considération. Je t'ai mis tous les liens des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo dans les commentaires. Tu peux aller visiter Languedegeek.fr pour lire d'autres articles sur la tech et les bons plans pour les acheter. Abonne-toi si cette vidéo t'a plu et n'oublie pas de mettre le petit pouce qui va bien et puis dis moi en commentaire ce que tu en penses et quels produit euh, tu as testé toi et quelles sont ses performances. C'était Geek. Ciao